De fausses informations circulent régulièrement sur le fait que les immigrés menaceraient nos emplois et nos modes de vie. Deux préjugés sur l'immigration. Les immigrés prendraient nos emplois et tireraient nos salaires vers le bas. C'est faux. Les immigrés, avec ou sans papier, sont souvent contraints de travailler dans des secteurs précarisés, avec des salaires très faibles et des conditions de travail pénibles. Le patronat a bien compris son intérêt à garder une main d'œuvre exploitable et en partie sans papier. Cette pratique permet de diviser les travailleurs et les travailleuses et de tirer vers le bas les salaires. Par ailleurs, en consommant et en travaillant, ils font tourner l'économie et créent de la richesse. Les immigrés, Menacerait la protection sociale et vivrait à nos crochets. C'est faux. En travaillant, les immigrés avec ou sans papier cotisent à la sécurité sociale et participent au budget de l'État en payant des impôts. Pourtant, beaucoup d'étrangères et d'étrangers n'accèdent pas à leurs droits. Par exemple, seule la moitié demande l'aide médicale d'État. Solidaire revendique la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. La liberté de circulation et d'installation, une allocation de base pour couvrir les besoins de santé et de dignité pour toutes et tous. Solidaire se bat contre toutes les formes de racisme, attisées par l'extrême droite. N'oublions pas que les migrants ont fui la guerre et la misère, semées par les politiques capitalistes et néocoloniales. Ils et elles ont parfois risqué leur vie pour travailler et offrir une existence digne à leur famille. Ils veulent nous diviser Les immigrés ne sont pas nos ennemis. Restons solidaires. Plus d'infos sur solidaire.org.